Dans cette vidéo, nous allons parler d'application des classifieurs ou classifier en anglais qui est un des champs du machine learning. Alors, application classique, évidemment, la classification d'images, les véhicules autonomes qui sont capables d'identifier un petit peu les éléments de leur environnement à partir d'images, entre autres choses. Il peut y avoir de la classification de données textuelles, l'algorithme reçoit un de vos mails. Et il essaye de déterminer si c'est un spam, il vous met ça dans la boîte de spam ou un mail normal en se trompant de temps à autre et en vous envoyant un mail important dans votre boîte de spam. Alors, classique en application d'image, l'algorithme YOLO, vous lui donnez une photo ou une vidéo et il est capable de vous dire ça c'est un ordinateur, ça c'est une chaise, après avoir été entraîné avec suffisamment d'images. Donc grand grand classique. Et autre application. Euh, de la classification euh, d'images de ce type d'algorithme au quotidien, enfin au quotidien, bientôt au quotidien, on, on peut l'espérer, ce sont les véhicules autonomes qui euh, vont dire ça c'est un panneau, ça c'est un passant, ça c'est un véhicule et qui, euh, en regardant le type de panneau, pourra vous dire euh, ça c'est un panneau stop, donc il va reconnaître euh, à partir de l'image, il va découper, il va processer ça, faire pa pa passer ça à, à travers ses moulinettes et dire bah « ben voilà, ça c'est un panneau stop ». Et euh, heureusement qu'il ne se trompe pas trop et qu'il ne dit pas que c'est juste une limitation de vitesse, sinon c'est l'accident. Euh, ensuite, il est possible de faire de la classification avec des techniques relativement anciennes, hein. euh, typiquement euh, de, le machine learning euh, les, les, les plus proches voisins, hein, KNN, mais euh, le dernier venu, ce sont plutôt les, techn... enfin ceux sur lesquels il y a des progrès spectaculaires en ce moment, ce sont les algorithmes de deep learning. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo d'aller dans le détail de leur fonctionnement. Alors là, je vous montre une petite vidéo euh, faite avec YOLO qui, euh, qui vous permet de voir en temps réel comment l'algorithme euh, classifie euh, un certain nombre d'éléments de, de, de, de, de dans son environnement. Alors, ensuite, il y a la question, euh, il y en a plein d'autres hein, que vous pouvez tester vous-même. Euh, avec Google Quick Draw, vous pouvez avoir des reconnaissances de Doodle. Où vous lui montrez une petite image comme ça et il vous dit « Ah, ça, je reconnais, euh, tu es en train d'essayer de dessiner une table. » Et à partir de, à chaque fois que vous allez jouer avec cette application, vous allez dessiner des choses, euh, il devient de plus, vous, vous lui donnez plus de données, plus d'expérience et l'algorithme se perfectionne au point de devenir capable de dire euh, très rapidement, au bout de quelques traits de crayon, euh, « Ah, tu dessines un éléphant, ah, tu dessines une piscine, etc. » Évidemment, ils se trompent, mais euh, si vous voulez voir à quel point il est efficace, je vous invite à aller jouer vous-même sur leur site, euh, et euh, c'est assez impressionnant, honnêtement, les résultats. Alors, je vous montre, allez, une petite vidéo que j'avais faite, où euh, en quelques coups de crayon, euh, j'ai réussi à faire devenir, en tout cas, l'algorithme a deviné ce que je voulais lui faire deviner assez rapidement. Alors ensuite il y a la question évidemment de la reconnaissance faciale, un, un classique où il suffit d'une photo de la personne euh, et, euh, et, et l'algorithme est capable de dire ah ça c'est un tel avec tous les problèmes de vie privée que cela pose. Hein. On sait euh, les dérives que ce type d'algorithme peuvent avoir dans les régimes autoritaires et donc euh, des algorithmes de type euh, one-shot classification, euh, classification en un coup, c'est-à-dire que vous lui donnez juste une photo, et ensuite il est censé capable de s'entraîner et de reconnaître vos visages. Ensuite, il y a des choses beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, entre guillemets, euh, moins effrayantes que la reconnaissance d'image, ça peut être simplement euh, pour les cancers, la reconnaissance de mélanome. Vous savez, il y a des applications, euh, certaines sont gratuites, vous passez vos différents euh, grains de beauté en revue, et l'application vous dit « euh, ça, le risque que vous ayez un cancer derrière est plus ou moins élevé. Et euh, attention, méfiez-vous de celle-là. » Il fait quelque part le travail d'un dermatologue. Et bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se fier entièrement euh, à, à ça, hein, mais ça peut être... Euh, euh, intéressant en tout cas pour peut-être aller chez le dermatologue et il va vous dire, attention, euh, risque de tumeur à, à 34%. Il va pas dire s'en est ou s'en est une, il va vous donner une probabilité. Et je trouve que ça, c'est une application classique et très intéressante. Euh, plus euh, plus euh, aussi, euh, peut-être moins problématique euh, dans votre quotidien, vous avez des applications qui font de la reconnaissance automatique de plantes. C'est-à-dire que vous lui mettez euh, une plante, et euh, il va vous dire automatiquement, bah, ça, c'est une pâquerette, ça, c'est euh, un, un, un érable. Et euh, c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien. Si vous allez sur Internet euh, chercher des applications sur Google Play, vous en trouverez probablement. En termes de texte, on en a parlé en introduction, il y a tout ce qui est vos bottes de spam. Être capable de classifier entre des messages utiles ou non, c'est évidemment extrêmement utile. Euh, mais euh, un, un classique, en ce moment, c'est tout ce qui est la régulation, la modération sur les réseaux sociaux. Être capable de, de, de, de, de voir automatiquement des, euh, des messages qui sont haineux, des contenus problématiques, euh, ça aide considérablement les réseaux sociaux à faire leur travail de modération. Ils peuvent, euh, évidemment il y a toujours des humains, c'est semi-automatique, mais les algorithmes de classification permettent de leur signaler euh, les cas suspects, et de, de, qui n'est pas en permanence à filtrer les messages de tout le monde. Il y a une forme de pré-filtrage qui permet aux réseaux sociaux de modérer le plus rapidement possible les messages qui sont postés. Et ça, il y a eu de, ces dernières années, il y a eu des améliorations considérables de la modération des contenus haineux sur les réseaux sociaux grâce à des algorithmes de classification. Alors en guise de conclusion, j'aimerais juste dire qu'il y a une multiplication des, des applications en ce moment, que ce soit dans la recherche, dans l'industrie, c'est assez impressionnant. Et euh, aussi, euh, sur le plan technique, euh, ce que je trouverais intéressant d'explorer, si vous voulez aller plus loin, c'est qu'est-ce qui se passe quand les algorithmes de classification se trompent Imaginons que euh, euh, votre application se trompe et vous dit que ce n'est pas un cancer, euh, votre grain de beauté, alors que c'en est un. Euh, imaginons qu'un robot tueur se trompe et euh, pense avoir affaire à une cible militaire alors que c'est une cible civile, ou qu'un véhicule autonome euh, pense que c'est un panneau euh, de réduction de vitesse alors que c'est un panneau stop. Il peut y avoir un certain nombre de soucis et je vous propose d'explorer ça néanmoins dans d'autres vidéos.